Alors euh, voilà. Euh, donc là, il y avait une question de Valérie. Je souhaite me lancer en partant de zéro. Est-ce possible, voilà. est possible On vient même d'y répondre. Valérie. Voilà. On vient de répondre. Euh, Valérie. Alors, euh, tout à fait. Euh, ouais, clairement. On, a anticipé, la, on a anticipé la question. C'est ça. C'est si tu veux. Mm -hmm. tu peux, en fait. Pour moi, pour moi, trouver même les finances. Pour moi, mais même en immobilier, que ce soit dans n'importe quel domaine, trouver les finances. Ce n'est pas ce qu'il y a de compliqué. C'est trouver potentiellement. Bon, là, on parle, de, on parle notamment de, de, de, de, de peut-être de, de, de formation, par exemple, ou d'accompagnement, c'est trouver le bon accompagnement. Si vous sentez que voilà, voilà, tel accompagnement, c'est ça qu'il me faut. Vous avez trouvé ce qu'il vous faut. Mais après aller trouver de quoi investir sur vous, ou même si on parle d'immobilier, dès que vous trouvez le deal, en immobilier, c'est trouver le deal qui est le plus c est, c est trouver le deal qui est le plus difficile. Trouver le financement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile. Parce que même si vous n'êtes pas qualifié pour trouver le financement, si demain, par exemple, moi, aujourd'hui, par exemple, je suis dans une situation où j'ai beaucoup investi. Donc, peut-être quand je vais aller voir les banques, on va me dire que bon, là, c'est chaud, etc. Si je trouve un deal, je, viens, je présente à Toré, j'ai dit à Toré, bon, là, écoute, là, il y a un deal. Là, là c'est bon et tout, t'inquiète. C'est une bonne affaire, etc. Euh, potentiellement, il va investir avec moi et on va partager le, on va partager le deal en deux vous pouvez trouver des partenaires. Les personnes veulent investir. Et vous, en tant qu'investisseur, c'est aussi votre rôle de trouver des opportunités. Moi, c'est mon rôle aussi avec mes participants de trouver des opportunités pour eux dans le cadre de, de, de notre programme euh, d'accompagnement à l'international. Clairement, donc nous, on trouve les... C'est pour ça que je voyage partout, etc. On trouve les opportunités, on le leur présente. Tout comme eux. Il y en a plein aussi, comme Ingrid, je l'ai mentionné tout à l'heure. Elle, elle va trouver des opportunités pour, pour d'autres personnes. Donc, clairement, c'est un, un peu... Euh, Eric quelle est la différence entre un condo et un appartement effectivement excuse-moi c'est la même chose c'est juste qu'au Québec on parle de condo et en Europe ou en Afrique de manière générale on parle d'appartement c'est exactement la même chose en fait c'est exactement la même chose c'est vrai que je suis maintenant habitué à maintenant, même quand je, je visite Tourion, t'entends pas ton micro t'entends pas c'est vrai que lorsque euh... j'espère que t... Si vous, si vous m'entendez, voilà, là, on va être obligé de mettre des pouces. Si vous m'entendez, je vous invite à mettre des pouces bleus. Comme ça, on est sûr que la communication fonctionne. Ou confirmez-moi dans les commentaires, en fait. Mais je crois que ton micro a un problème, le temps que tu reviennes. Mais, euh, ouais, c'est la même chose, en fait, Eric. C'est la même chose. Alors, je suis en Alberta, précisément, à Calgary. Avez-vous une connaissance du système financier ici et de l'immobilier. Euh, bah, le, finan... le système financier au Canada, tu me confirmes, c'est la même chose partout? C'est la même chose partout. Euh, maintenant, c'est sûr que euh, la, la réalité de, de Calgary, donc euh, je n'invite pas là-bas, je ne pourrais pas te, te, mm. te la dire exactement, mais les principes sont les mêmes. Donc, ouais. les principes de financement créatif, les principes d'enchaînement, de, de, ce sont les mêmes principes. Donc, euh, oui, il n'y a pas de problème. Euh, à Calgary, ouais. euh, go, il faut investir. Oui, clairement, clairement. On a même, euh, c'est notamment, il s'appelle Olivier. Olivier qui est euh, qui est, euh, qui est, euh, qui, est, euh, qui est à Calgary, justement, Ben, pareil, hein, ben on l'a on accompagné, accompagné à distance. Euh, et quel que soit même là, là on a même un participant qui est de j'ai vu la dernière fois de tokyo là au japon elle pardon je pense mm -hmm. que c'est même pas les oui strat... ben oui je me souviens voilà. <rire> les stratégies sont les mêmes partout partout c'est mm -hmm. ça que d'où le nom global une fois de plus c'est que dans notre programme en ligne clairement bah, là la façon dont on aborde l'immobilier ça ça, ça ça ça touche à, à tous les marchés après et je le dis bien dans le programme, c'est que ce qui diffère des fois, c'est juste la fiscalité et peut-être le financement. Mais en, les stratégies d'obtention de financement sont les mêmes partout. Le discours à avoir, c'est la même chose partout. C'est juste de connaître, peut-être le vocabulaire n'est pas le même. Par exemple, Eric, condo, ici on parle de condo, Enfin, en, au, au Québec on parle de condo, euh, en France ou, en, ou en, en Afrique de manière générale, on va parler d'appartement. Euh, ici on va parler d'hypothèque, alors qu'en France on parle de crédit. Euh, courtier immobilier. Euh, courtier hypothécaire en France, ça n'existe pas. On parle de courtier en prêt immobilier. C'est juste, en fait, des fois, des terminologies qui changent, mais les processus, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. Donc, euh, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je crois qu'il y a encore... On va encore rester, jusqu'à une dizaine de minutes avant de libérer euh, Tori. Euh, je crois qu'il y avait des questions. C'était... C'était ici. Euh, comment, c était quoi comment avoir une bonne gestion de ses finances personnelles Gestion de finances personnelles, évidemment, extrêmement important euh, mmh. quand on est investisseur immobilier. Euh, parce que euh, en fait, il faut, faut être honnête avec soi-même. Euh, si on n'est pas capable de gérer ses finances personnelles, comment est-ce qu'on veut gérer des immeubles, des, avec des gens dedans en plus. Donc, euh, c'est super important. Maintenant, euh, astuce, euh, astuce numéro un que, que j'aime, je l'avais appris euh, de toi, Florian, mm. et j'ai un autre mentor aussi qui, euh, qui, qui avait parlé de euh, euh, ce principe-là qui est similaire. et eh bien, c'est de vraiment avoir trois comptes de banque minimum différents. exact euh, moi, c'est c'est comme ça que je que je gère. J'ai évidemment mon compte qui est pour tout ce qui est frais fixes. Donc, toutes mes factures euh, vont, vont aller dans ce compte. J'ai un autre compte qui est mon compte euh, Playtime. Donc, mes dépenses euh, usuelles vont aller là-dedans. Et j'ai mon compte d'épargne, tout simplement. Et j'ai volontairement voulu le faire avec trois banques différentes pour que ce soit vraiment là qu'il y ait une cassure, là plutôt que d'avoir différents comptes, euh, comptes d'épargne. Et aussi, c'est que ça me bâtit un certain historique avec ces banques-là. qui mmh. fait que quand je vais venir frapper okay. à leur porte pour du financement et eh bien ils me connaissent. Clairement, clairement. Ah non, c'est clair, c'est clair. Pour moi hein, quel... c'est-à-dire c'est c'est c'est un truc toujours euh, bizarre, c'était c'était même c'était mon c'était mon, mon manager euh, à mon ancien emploi, il avait un compte bancaire. Un compte bancaire et il me dit quand il m'a dit ça, j'ai dit mais comment c'est possible en fait Il n'était même pas capable de savoir combien il dépensait par mois. C'est-à-dire lui son en fait son salaire tombe, il dépense, il dépense, il dépense. Combien t'épargnes Je sais pas. sais pas. Je regarde mon compte peut-être tous les deux mois. J'ai dit mais yo c'est n'importe quoi. Tu vois ce je me suis dit mais là c'est c'est tuer quoi. C'est toujours au moins parce que juste et moi aujourd'hui j'ai un compte par, par immeuble ou par ensemble d'appartements. Tout à fait. Mmh. Donc, vous multipliez par le nombre de lots que j'ai. Enfin, voilà, j'ai plusieurs dizaines de lots. Donc, ça fait que j'ai plusieurs dizaines de comptes bancaires. Et des fois, quand les gens me demandent pas combien de comptes bancaires, quand je donne le nombre, j'ai à peu près 35 comptes bancaires. Ils me disent, mais comment tu peux gérer ça Mais c'est normal parce que, imaginez, vous avez 35 loyers qui tombent dans un même compte. Mais là, c'est la faillite assurée. Ouais. L'immobilier, c'est comme une entreprise. Vous êtes même une entreprise, à titre personnel. Vous êtes une entreprise à titre personnel, donc il faut avoir plusieurs comptes par rapport à vos projets. Un projet personnel, c'est un, un projet. dont il faut avoir, si demain, vous avez, vous voulez, euh, je sais pas, euh, lancer une, un business physique, vous devez allouer, peut-être pas un compte bancaire, mais en tout cas, un compte d'épargne pour ce projet-là. Si demain, vous voulez investir en immobilier, vous devez avoir un compte pour un logement. Et dans ce compte-là, vous aurez justement des ben, différents postes de dépenses que vous allez pouvoir euh, gérer. Parce que si vous avez, je ne sais pas, euh, votre, euh, comment dire, votre salaire qui tombe dans le compte, puis les factures qui passent, le loyer qui arrive, vous, vous devez payer les taxes en même temps, ce n'est même pas la peine. Ce n'est même pas la peine, ça va être très, très, très compliqué.